Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que nous sommes dans des temps euh, perturbés. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on veut nous emmener. Enfin, euh, en tout cas, euh, dans cette dimension où nous faisons euh, une grande une expérience. Donc euh, si vous voulez... Euh, ne pas avoir peur et ne pas être en, en conflit. Montez vos énergies, votre vibration et pff, montez au-dessus de tout ça. Mais pour ceux qui sont encore ici et qui sont encore euh, indécis, euh, je, viendrai, je viens pour vous parler du donc de ce 21 mai, où... Euh, il se prépare à un déconfinement, ou pas, on ne sait pas encore. Peut-être que nos, nos dirigeants euh, vont encore changer d'avis. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et au contraire, le ministre euh, de l'Éducation euh, va de plus en plus dans ce sens, en donnant des consignes pour euh, les enseignants, les élèves, etc., alors, si vous croyez encore à ce système, je vais vous donner deux, trois petites euh, infos qui pourraient peut-être vous faire poser des questions. La première, c'est euh, l'OMS. L'OMS, il y a beaucoup de pays qui se retirent de l'OMS, dont les États-Unis, qui ne subventionnent plus l'OMS. Parce que tout ce que nous dit l'OMS, alors, je ne veux pas dire tout, mais une grande, grande, grande partie de l'OMS, les chiffres qu'ils nous annoncent sont faux, tout est faux. C'est euh, une vaste fumisterie. Il y a l'ONU aussi, l'ONU. Des plaintes ont été portées contre l'ONU pour euh, actes de pédophilie sur les enfants. Je vous rappelle que l'ONU, c'est quand même un système qui est là, posé pour euh, apporter la paix dans les pays. Et dans tous les pays où se trouve l'ONU, il y a la guerre. Il faudra qu'on m'explique comment ça se fait depuis le temps. Ils n'ont pas encore arrêté les guerres alors qu'ils sont là pour ça. Bon. L'UNICEF, ah l'UNICEF, grand organisme de l'UNICEF qui est là pour aider les enfants du monde entier, les gens qui meurent de faim, etc. Mais que se cache-t-il derrière l'UNICEF en dehors de tout ce que vous disent les journaux, en disant qu'ils aident, donnez à l'UNICEF, donnez à l'UNICEF. Je connais des gens qui travaillent à l'UNICEF et qui sont basés sur des pays d'Afrique, là où ils ont le plus besoin en fait. Et j'aime autant vous dire que l'argent que vous leur envoyez, il ne leur arrive jamais. Ils sont obligés de se battre et de vivre au quotidien avec euh, ben, ce qu'ils ont sur place en fait, pas grand chose. Voilà. Votre argent à l'UNICEF n'arrive jamais, et pas plus que euh, pour euh, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je, je, pour information, comme ça, il euh, y a quand même, quand même Monsieur Bill qui est derrière, hein, Buffalo Bill qui est derrière, euh, et qui veut à tout prix faire euh, vacciner euh, des enfants qui sont dans le tiers monde. Forcément, c'est un pays pauvre qui ne peut pas se battre donc ils sont dans le tiers-monde. Et euh, ces, ces enfants, euh, de source sûre, euh, via le, le médecin personnel de ce cher Bill, euh, ces trois enfants ne sont pas vaccinés, ils sont en excellente santé et tout va bien. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ce cher Bill veut faire vacciner euh, les enfants du monde entier hein, et que les siens ne le sont pas Posez-vous la question, je ne sais pas. C'est peut-être intéressant à savoir si vous allez chercher. Euh, vous avez aussi, alors là je, viens, je reviens en France, vous avez la PMI. La PMI, il faut savoir que la PMI, ce ne sont pas des vrais médecins. La PMI, c'est des médecins qui ont foiré quelque chose quelque part et qui n'ont pas trouvé d'autres moyens. Vous ne trouverez pas de médecins de PMI, euh, des médecins euh, hospital, euh, hospitaliers. Oui, dans une PMI. Euh, pas plus que des médecins, euh, des médecins euh, libéraux dans une PMI. Non, vous n'en trouverez pas. Euh, les médecins de la PMI euh, ne sont pas... D'ailleurs, euh, pour preu la preuve en est, euh, les médecins de la PMI n'ont pas le droit de vous faire d'ordonnance. Si ça avait été des vrais médecins, ils vous auraient fait des ordonnances. Les médecins de la PMI n'ont pas le droit de vous faire des ordonnances pour soigner vos enfants. Quand vous avez un problème avec votre enfant, vous l'emmenez à la PMI, la PMI vous dit, votre enfant a ci, votre enfant a ça, vous êtes censé aller voir votre pédiatre ou votre médecin traitant pour le faire soigner. Donc à quoi servent les médecins de la PMI Je vous le demande. Hein un suivi euh, N'importe quel médecin peut, peut faire euh, un suivi médical sans la PMI. N'importe quel euh, pédiatre peut faire un suivi médical sans l'APMI. Vous n'avez absolument pas besoin de l'APMI. L'APMI n'est là que pour euh, prendre des informations sur vos enfants et les donner euh, qui de droit, de façon à savoir si votre enfant est bien, euh, bien soigné, si vous lui avez bien fait, bien fait tous ses vaccins, euh, s'il rentre bien dans les cases en fait, euh, de l'organisation de la santé. Et voilà à quoi ça sert. Ce que je veux vous dire, moi, là, <coughs> pardon, excusez-moi, ce que je veux vous dis, ce n'est pas pour vous alarmer, c'est juste pour vous dire que euh, si vous voulez voir changer les choses, il faut que vous commenciez vous-même à les faire changer, c'est-à-dire à lancer des graines. Excusez-moi, <coughs> Paulin n'aide pas, donc il faut que vous lanciez vos graines vous-même, c'est-à-dire faire de la désobéissance, plus de PMI. Niet. Vous ne faites plus euh, confiance à qui que ce soit. Euh, les vaccins qu'on vous propose euh, avant de vous faire vacciner, euh, j'ai vu sur, euh, sur euh, euh, Facebook, sur des sites relativement euh, sérieux, où vous pouviez faire de la désobéissance sans rentrer en conflit. C'est-à-dire que quand on va vous faire faire euh, le vaccin, si jamais on vous, fait faire, on vous oblige à faire le vaccin, vous allez voir votre médecin avec ce certificat spécifiant tout ce qu'il y a dans le vaccin et vous lui faites signer le courrier qui va avec en disant qu'il euh, reconnaît qu'il vous fait un vaccin, il reconnaît euh, tout ce que cela peut impliquer mais qu'il vous le fait quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce certificat du médecin avec sa signature, quoi qu'il arrive à votre enfant plus tard par la suite, vous pouvez... Toujours, vous retournez contre votre médecin. Ça sera, un, ça sera un charlatan au moins déjà. Parce qu'un médecin qui sera honnête ne vous signera jamais ce papier. Jamais. Parce que il, il, soit il le sait pas et il apprendra, soit il le sait et il ne voudra sûrement pas se retrouver devant les tribunaux. Donc, il ne vous signera pas ce papier s'il a deux doigts du jet. Tout ça pour vous dire que donc nous approchons de la date euh, chaque jour, nous approchons de la date fatidique du 21 mai, donc des confinements. petit à petit certes, mais des confinements quand même. Euh, si euh, il, on parle de seconde vague concernant le, le virus, si seconde vague il y aura, ça sera à ce moment-là, ça sera au moment de la reprise scolaire. Et ça, vous avez... Euh, Vous avez euh, les médecins, vous avez les enseignants, vous avez euh, plein de, de monde qui euh, refuse. Il euh, y a des pétitions sur Internet pour refuser, euh, le, non pas le déconfinement, mais que les enfants aillent à l'école à ce moment-là. Parce qu'il est bien évident, pour ceux qui ont deux doigts du jote, il est bien évident qu'un enfant de zéro à... Pff, 13-14 ans, ne euh, fera pas les gestes barrières, ne mettra pas de casque, de, de masque, pas de casque, quoique <rire> de nos jours le casque peut être bien aussi, hein, ne mettra pas de masque et euh, forcément qu'il ira euh, s'amuser avec les jouets du copain, donc euh, il n'y a aucune, aucune, aucune sécurité à mettre vos enfants à l'école euh, en ce moment, aucune. Euh, c'est là qu'il faut lancer la désobéissance citoyenne et refuser de mettre vos enfants à l'école pendant deux mois, vos enfants se sont très bien sortis euh, ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire à l'école de, les devoirs, ils les ont fait à la maison, à leur rythme sans stress, sans rien tout va bien euh, s'ils l'ont fait deux mois, ils peuvent le faire plus longtemps il n'y a aucun souci là-dessus donc tout ce qu'on peut vous raconter au niveau du gouvernement c'est... Euh, du n'importe quoi, et c'est surtout pour vous emmener vers des terrains que eux veulent vous voir arriver, et non pas bon pour vous. Euh, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est c'est plus du niveau spirituel. Donc à savoir que euh, la lumière en ce moment euh, évolue. Euh, on reçoit plein d'énergie, plein, plein de plein de choses qui nous perturbent à l'intérieur et à l'extérieur, qui nous poussent à penser, qui nous poussent à voir les choses autrement. Alors, à savoir que euh, l'ombre a, euh, a perdu de la marge, a a, je ne voudrais pas dire qu'elle a complètement perdu, parce que tout dépend de vous, de nous, voilà donc, mais elle est en train euh, de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et elle est en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, le fait de reprendre l'école le 11 mai, à partir du 11 mai, c'est aussi une façon pour eux, et là je vous parle du côté spirituel, c'est aussi une façon pour eux de retrouver euh, de, la, euh, comment dit, de la nourriture, de la chair fraîche. Vous pouvez être sûr que... Si vous mettez vos enfants à l'école, là, euh, à partir du déconfinement, vous allez avoir des, des enfants qui disparaissent encore plus. Et Dieu seul sait qu'il y en a qui disparaissent, parce que jusqu'à maintenant, on a compté euh, 10 000 enfants qui disparaissaient par an. 10 000 enfants qui disparaissaient par an. Et euh, qu'on ne retrouve pas, hein, qui n'ont jamais donné signe de vie d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir qu'il y a aussi euh, la fondation d'Hillary euh, euh, Clinton, qui, elle, euh, Pizzagate, hein, si tout le monde en a entendu parler, je pense, qui est dans le, dans le lot. Donc attention à vos enfants, attention, parce que vos enfants sont pour eux de la chair fraîche, de la chair dans laquelle ils peuvent se nourrir, de façon à leur apporter de la force. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'il que y ait un déconfinement de façon, premièrement, qu'ils puissent se nourrir en capturant vos enfants, en les enlevant pour une raison ou pour une autre. Alors pour ça, ils feront appel à des institutions gouvernementales pour venir taper chez vous et venir prendre vos enfants pour les mettre soi-disant en sécurité. Faites attention à ça, n'acceptez jamais qu'un qu organisme de l'État vienne chercher vos enfants chez vous, faites très attention à ça. Faites attention aussi à ceux qui les mettront à l'école, ils peuvent vous les vacciner sans que vous le sachiez et sans carnet de santé. Hein, parce qu'ils n'en auront pas besoin du fait que votre enfant sera vacciné, il sera pucé et on pourra voir qu'un enfant a été vacciné. Donc plus besoin qu'il y ait une, une preuve sur le carnet de santé. Bon, après il y a d'autres façons que vous pouvez gruger aussi euh, avec le carnet de santé ça euh, si vous voulez en savoir plus vous pouvez toujours me contacter euh, et venir me voir en MP j'ai deux trois informations là dessus bref euh, quoi qu'il en soit faites très attention à ce qui se passe en ce moment c'est un moment charnière alors il y aura peut-être ou pas tout dépend euh, tout dépend de nous il y a peut-être ou pas une chance que cela puisse arriver ne laissons pas une chance à cette chance d'arriver faisons tout pour que cela n'arrive pas donc mettons tout en œuvre pour que ça n'arrive pas euh, faites valoir euh, mettez vous en grève faites valoir votre droit de retrait faites tout ce que vous voulez mais évitez de mettre vos enfants à l'école s'il vous plaît pour leur bien. Pour leur bien. Et puis, de, de, de par le fait, pour le vôtre aussi. Parce que c'est très, très, très, très important. Et c'est grave ce qui arrive. Après, soit vous, euh, vous n'y croyez pas. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Soit vous n'y croyez pas et vous dites que c'est de la vaste mystérie, ce que vous avez tout à fait le droit Parce qu'il n'y a absolument aucun jugement. Moi, je vous interpelle sur le fait que... Et je vous apporte des conseils vis-à-vis euh, -vis de mon vécu, vis-à-vis -vis de ce que je sais et de, des informations sûres que l'on m'apporte maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas chacun fait vivre sa réalité en tant que co-créateur ou créateur de sa vie chacun fait vivre sa réalité il suffit de faire élever vos énergies, vos vibrations et tout se passera pour le mieux du monde mais pour ça il faut lancer des graines vous êtes... Euh, même si euh, on est en 3D, on peut partir hein, et remonter nos énergies et aller au-dessus. Mais en 3D, il y a des choses à faire. Donc vous ne pouvez pas évoluer de la même façon qu'en 5D. Ceci dit, vous pouvez lancer des graines, vous pouvez faire de la désobéissance citoyenne. Et ça, euh, il y a des articles de loi qui peuvent vous aider de ce côté-là et qui peuvent vous vous aider et vous prouver que en fait ce que je vous dis ne sont pas des racontards je, je ne vous mettrai pas de lien parce que de toute façon vous ne les regardez pas, ça ne sert à rien donc je vous mettrai pas de lien si vous mettez en doute ma parole ce qui ne me dérange absolument pas et surtout faites-le, mettez en doute ma parole je vous invite à mettre ma parole en doute et aller chercher par vous-même alors sur Google vous avez tout les informations nécessaires euh, par contre je vous conseille de bien chercher parce que forcément Google faisant partie du grand tout euh, enfin du grand tout, pas du positif hein, mais du négatif euh, les premières pages qu'on va vous mettre ça va être des pages forcément euh, qui seront euh, qui euh, comment dirait, qui diront que tout était fake et que ce n'est absolument pas vrai, que vous pouvez faire confiance et patati et patata ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Allez chercher, chercher, taper taper taper euh, poser des questions à Google, poser des questions, poser des questions jusqu'à ce que vous trouviez des réponses, mais les réponses qui vous conviennent et qui résonnent en vous. Moi, les réponses que j'ai sur Google, sur les premières pages de Google ne résonnent que très rarement. Donc, je ne les prends pas, je prends, je vais chercher ailleurs. Quitte à aller chercher sur des sites étrangers, comme les sites américains, les sites russes, des, ailleurs, partout, cherchez partout, partout, partout. Mais ne vous fiez pas à ce qui se passe en France. Vous savez très bien que les frontières françaises sont opaques, que rien ne passe, rien ne passe, ou très peu. Hein. On va se moquer des pays euh, étrangers, mais euh, nous, chez nous, tout va bien, la vie est belle, il euh, n'y a aucun souci à se faire. Tout va bien donc euh, je ne veux pas m'étendre sur des choses que j'ai dit déjà dans des vidéos précédentes je ne vais pas m'étendre sur des vidéos pour une vidéo que d'autres ont aussi dit de la même façon euh, je veux juste vous dire de faire attention de faire très attention de faire vivre euh, de faire vivre ce que vous voulez voir vivre, et non pas de suivre aveuglément ce système. Hein? Parce que, juste entre, entre parenthèses, hier j'ai vu au journal que monsieur Macron, notre petit euh, monarque, euh, s'était rendu euh, dans des euh, dans, chez des, des horticulteurs, voilà, et euh, Monsieur Macron ne respectait absolument pas ni euh, l'espace le, de un mètre. Il n'avait pas de masque et euh, même s'il a salué, euh, euh, s'il a salué les gens en mettant euh, la main euh, devant le cœur, c'est tout ce qu'il a fait parce que pour le reste, il n'a absolument pas respecté quoi que ce soit. D'accord Donc euh, à partir de là, à partir du moment où vous avez un, un un soi-disant président qui déjà lui-même ne montre pas l'exemple, je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense sérieusement qu'il y a des questions à se poser. Quant à moi, bah à partir euh, du euh, euh, 21, selon comment les choses vont se passer, je ferai grève. <rire> je ferai grève. <rire> Vous allez me dire tu vas faire grève. Je fais grève. Vous verrez bien comment, je ne vous le dis pas maintenant, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer ou pas. Mais je ferai grève, voilà. Donc je crois que aujourd'hui et maintenant, il est vraiment temps de choisir votre camp. Pensez à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'hésitez pas à balancer des graines, balancer des graines, balancer des graines. Désobéissance citoyenne, balancez des graines et choisissez votre camp. Bye.